Le petit vin blanc qu'on boit sous les tonnelles Alors, avez-vous déjà entendu dire « je suis œnologue » ou « je suis passionné d'œnologie » Oui et eh bien c'est faux C'est sûrement sous l'influence de « œuf » qui s'écrit lui au -E « e-u-f » que l'on a envie de prononcer à tort « e ». Or, regardez ce mot. Comment le prononce-t-on mais oui, fœtus Et oui Parce que O, E dans l'eau, se prononce E. Voici quelques exemples. Énologue, Énologie, ésophage, Édème, hein, ne voyez là aucun lien entre tous ces mots, hein, et, et Édipe. Oui, parce que O, E, bah, ça fait E. Voilà. Alors, l'influence de l'œuf, hein, parce que je fais de l'influence de l'œuf. Voilà. Une petite omelette. À bientôt